en nous envoyant un, un mail à l'adresse qui s'affiche. N'oubliez pas les vidéos de la semaine et puis le live du mardi soir où on se retrouve tous pour échanger. Lyon Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, il y a du bon, du très bon et de l'un petit peu moins bon. On commence avec le soleil en balance, ça c'est excellent, euh, euh, il y est jusqu'au 23, hein, donc euh, les trois décans à leur tour auront droit à cet éclairage vraiment sympathique euh, euh, dû au soleil en balance. Vous comprendrez tout plus facilement, vous capterez aussi ceux qui vous entourent plus facilement, euh, vous aurez le sens des affaires, vous serez un bon commerçant, vous, un bon vendeur, vous euh, voyez, vous aurez un petit peu la tchatche. Hein? Euh, c'est en tout cas le but que vous poursuivrez euh, avec ce Soleil en Balance, c'est d'arriver à trouver euh, toujours le, le point sensible chez les autres de manière à les mettre à ce qu'ils soient d'accord avec vous. Hein, votre but principal, ce sera de mettre les autres, vos clients, par exemple, d'accord avec vous pour qu'ils vous achètent ce que vous leur vendez, hein, bien évidemment. Alors le soleil en balance va représenter aussi vos relations avec votre entourage proche. D'un côté sur le plan professionnel, c'est la clientèle, et de l'autre côté sur le plan personnel, ce sont vos proches, les frères, les sœurs, les cousins, les voisins même, vous hein, voyez des gens vous fréquentez quand même pas quotidiennement mais presque. Hein. Donc ces relations vont être mises en lumière par la présence du Soleil en Balance. et euh, ma foi, bah parfois tout se passera plutôt bien euh, étant donné que la Balance est un signe de consensus, c'est un signe d'équilibre, euh, d'équité donc... Euh, vous, vous aurez une attitude vis-à-vis -vis des autres qui leur plaira beaucoup et qui euh, euh, correspondra au fait que vous êtes en phase. Hein. En revanche, quand le soleil va rentrer en Scorpion, là ça va être une autre paire de manches, parce qu'il va s'opposer à Uranus et si vous êtes du premier er décan, il y aura encore une petite tuile ou alors... Bon, Uranus est en rétrograde, je c'est possible qu'il ne se passe rien, mais ça va être dans votre tête, hein, ça va être vraiment à l'intérieur qu'il va y avoir des remous. En ce qui concerne Mercure, donc qui gère votre quotidien, hein, euh, et euh, le travail, les horaires, enfin voilà, tout ce qui compose, tout ce qui tisse votre vie quotidienne, Mercure va être en Scorpion. Alors je vous l'ai peut-être déjà dit, le Scorpion est un signe important de votre thème, il gère tout ce qui est intérieur, intime, mais aussi donc la maison, la famille, vous voyez, tout ce qui est du domaine vraiment euh, de, de, de votre vie euh, intérieure. Donc Mercure en Scorpion va évidemment euh, à partir du 3 euh, être opposé à Uranus, donc vous pourriez avoir une nouvelle qui peut vous inquiéter. Si vous êtes du premier décan, euh, je vous conseille d'enquêter et de, de, de manière à, à à tordre le coup à ces inquiétudes euh, le plus rapidement possible, euh, surtout qu'avec le Scorpion vous aurez tendance à, à les accentuer euh, beaucoup trop. Hein. Et puis bon, ça va passer et euh, bah vous pourrez avec Mercure euh, un petit peu euh, peut-être creuser vos relations clientèles, euh, vos relations euh, même avec vos proches. Il euh, y a euh, une notion d'approfondissement hein, avec Mercure au Scorpion, euh, euh, vous cherchez à savoir, à mieux connaître, euh, hein, vous cherchez il y a une quête, euh, peut-être d'authenticité, hein, de pureté même, dans vos rapports avec ceux qui vous entourent, euh, au plan familial, hein, je parle. Euh, alors ça risque de vous rendre un petit peu exigeant hein, avec vos proches, mais euh, bon, je pense que... Enfin j'espère que vous n'en ferez pas trop, de manière à, à ne pas les braquer. Il hein? faudra que vous fassiez euh, très gaffe, parce que vous aurez tendance à braquer euh, vos interlocuteurs. Et ça, pas seulement en famille, hein? peut-être dans le boulot aussi. Côté cœur, nous avons droit à une Vénus en scorpion aussi, à partir du 8. Hein, auparavant elle terminera son séjour en balance, ce qui sera très agréable à vivre pour ceux de votre troisième e décan. Mais bon, à partir du 8, sa présence en Scorpion, euh, c'est très clair, hein, elle va s'opposer à Uranus, donc euh, le problème que vous connaissez bien euh, depuis un an ou deux, hein, va se retrouver au centre de vos pensées. Je ne dis pas qu'il va se passer quelque chose, hein, puisque comme je vous l'ai expliqué, Uranus est rétrograde. Mais euh, peut-être que vous aurez des nouvelles, euh, puisque il y a Mercure qui est dans le coup, hein, vous vous souvenez, elle est en Scorpion aussi. Donc peut-être que quelqu'un va vous dire quelque chose qui va faire tilt dans votre tête et vous vous direz Oh mon dieu, euh, il va se passer quelque chose d'épouvantable, vous voyez, vous allez vous faire tout un cinéma dans votre tête avec ce qu'on vous aura dit, un courrier que vous aurez reçu, ou un cou... enfin bref, euh, je vous conseille là encore de rester très mesuré et de ne pas euh, euh, vous prendre trop la tête hein, avec Vénus en Scorpion, euh, on se prend la tête, on se tourmente, on se fait des vraiment du cinéma, et euh, bon, ça va finir par vous faire du mal à vous, hein? Je vais finir par euh, vous somatiser ou euh, euh, prendre, vouloir prendre des décisions qui n'ont pas du tout à être prises là, maintenant, tout de suite. Hein? Donc euh, Prenez du recul hein, et ne laissez pas vos émotions vous dominer. Hein? C'est vous qui devez les dominer. C'est vous qui êtes le maître. Hein? Ce ne sont pas les émotions, ce ne sont pas ce que les autres vous racontent et ce que ça peut provoquer en vous qui doit euh, gérer vos humeurs. Hein? C'est vous. Hein? Encore une fois, vous êtes un lion, vous êtes un dominant, donc vous devez. Euh, vous avez intérêt, en tout cas, à dominer euh, vos réactions euh, trop, émotio trop émotionnelles. Célibataire, bon, c'est pas le moment de faire des rencontres, je ne vous le conseille absolument pas parce que ou ça ne durera pas, ou vous allez tomber sur quelqu'un qui, euh, qui ne vous correspond absolument pas, et vous perdrez votre temps, hein, parce que vous découvrirez euh, à un moment ou à un autre que ça n'est pas quelqu'un pour vous. Voyons maintenant euh, ce qui concerne votre forme euh, qui est gérée par Mars, mais aussi par le Soleil, hein, selon les deux planètes de feu, euh, et, et c'est surtout important pour vous qui est un signe de feu. Donc Mars est bien placé. Ça, c'est vraiment... Euh, comme le soleil, mars est en balance dans un secteur de mouvement, vous euh, voyez, euh, où vous pouvez déployer votre énergie euh, de manière euh, constructive et euh, c'est une énergie qui sera très bien employée, hein, qui sera employée à vous faire comprendre, à, euh, à faire euh, de l'exercice on va dire, euh, quotidien, euh, soit que vous ayez beaucoup à marcher, soit que vous ayez à vous déplacer euh, en vélo, ou je ne sais comment, Mais en tout cas il y aura du mouvement et ça va vous... Euh, ça va vous convenir parce que vous vous sentirez en phase hein, avec cette conjoncture qui vous demande de bouger, de bouger davantage. Alors euh, quel que soit votre âge, il vous est conseillé d'être en mouvement avec cette présence de Mars en Balance. Maintenant Mars n'est pas toujours euh, si positif que ça, donc faites attention! Vous pouvez avoir des gestes un petit peu brusques hein, avec Mars en secteur 3, donc en Balance. Hein. Euh, vous voyez, des gestes un petit peu trop rapides, impulsifs, et puis vous allez vous brûlez, vous coupez, vous faire... ça va toucher peut-être les mains hein, ou les bras, et euh, bon, euh, c'est absolument pas grave, hein, en aucune manière. Mais disons que sur le moment, euh, ouille, hein, ça fait mal hein, quand on s'écrase le doigt, euh, quand on se ferme la porte sur le doigt, par exemple, ça fait mal. Euh, quand on, on, on, on touche le, le fer à repasser, ça fait mal aussi. Ou qu'on s'est bouillante euh, avec une casserole. Enfin bref, vous voyez ce genre de choses complètement euh, imbéciles, mais qui nous arrivent parfois euh, au quotidien. J'espère que vous allez tous passer un très bon mois d'octobre, je vous retrouve le mois prochain, euh, vous pouvez avoir plus de détails sur votre horoscope euh, sur le site rtl.fr ou euh, éventuellement au 32 10 et également sur le site du figaro tv magazine. <musique>